Bonjour à tous, euh, bienvenue euh, d'abord euh, à toutes et à tous dans ce webinaire euh, de l'Open euh, Education Global euh, version francophone pour deux jours de, de webinaire sur euh, énormément de thématiques liées euh, aux ressources libres. Aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle peut-elle aider les ressources ouvertes. Euh, donc, nous allons passer euh, un temps ensemble avec euh, l'intervention experte de, de, de, de collègues euh, que je vous présenterai immédiatement après mais avant d'entrer de, dans les présentations et, et le début de ce webinaire, j'aimerais euh, vérifier avec vous euh, les fonctionnalités permises par la plateforme Livestorm. Tout simplement d'abord en euh, vous indiquant que sur la droite de votre écran, vous avez un panneau euh, avec les fonctionnalités d'échange et d'interaction, avec un chat, un onglet questions, et éventuellement un onglet sondage qui sera euh, mobilisé à plusieurs moments de ce webinaire euh, Potentiellement. Donc ce que je voudrais vérifier avec les présents aujourd'hui que je salue, vous êtes 28 personnes connectées pour l'instant, c'est euh, effectivement si euh, le son et l'image vous parviennent bien. Donc euh, n'hésitez pas à répondre par le chat euh, en indiquant que tout est OK pour vous ou est clair. Bienvenue de l'Université de Lorraine. Bon, ça a l'air de fonctionner pour euh, la plupart d'entre vous. C'est OK, pas de souci. Euh, donc, du coup, euh, je vais euh, regarder maintenant avec vous euh, l'onglet questions. C'est l'onglet que nous utiliserons pour euh, interagir, questionner, échanger avec nos intervenants qui sont présents. Donc, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions et y rester d'une certaine façon pour poser les questions euh, qu'on traitera au fur et à mesure de ce webinaire en euh, prenant les questions euh, les plus votées, c'est-à-dire que euh, si quelqu'un veut bien poser une première question un petit peu test, bon, je vais vous montrer un petit peu comment on peut euh, interagir et gérer ces questions-là avant de présenter les trois intervenants. Donc j'attends une question sur l'onglet questions. Et j'en profite pour saluer Luis Galindo qui vient de nous rejoindre. Voilà, Isabelle Duchâtel, question test. Donc, vous voyez que sur cette question, à droite de la question, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, ça permet de voter la question. Et donc, ça nous donne une indication, à nous, animateurs, euh, de l'audience de cette question. Et ce sont sur ces questions que, prioritairement, nous échangerons et nous apporterons les réponses avec nos intervenants. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça pour l'instant. Vous connaissez un petit peu toutes les fonctionnalités. Et on va commencer ce, ce webinaire en accueillant... Euh, euh, D'abord, euh, bien sûr, euh, euh, nos deux intervenants présents. Le troisième nous rejoindra un petit peu plus tard. Il est retenu sur une conférence, euh, euh, ou en tout cas, une réunion euh, européenne euh, thématique. Je crois que c'est un workshop. Euh, donc, bienvenue à, à Lou et à Éric Chirel, euh, deux intervenants euh, présents avec nous en ce début de webinaire. Alors, euh, Lou Valgrine, ben vous... Euh, vous avez fait vos études à l'ESAC Business School, vous êtes diplômé d'un master en innovation et euh, entrepreneuriat social, mais particularité, vous avez aussi un master en analyse des données. Et vous avez euh, très vite, euh, en sortie d'école, si je puis dire, euh, intégré un certain nombre de consortiums ou de d'entreprises euh, euh, amenées à travailler sur l'autopartage, euh, euh, la gestion des déchets, des déchets, par exemple. Et vous êtes plus récemment euh, euh, un membre éminent de Data for Good et euh, vous allez nous présenter un certain nombre d'initiatives de, autour de, des ressources libres sur ces questions-là, et peut-être un focus sur, euh, sur une solution euh, d'accompagnement à l'orientation qui s'appelle euh, IMPADA. Euh, Eric, euh, Eric Cherel, euh, ben vous êtes... Euh, bien sûr au CRI fondé par François Tadéli, vous portez de nombreux projets de transformation de l'éducation euh, qui catalyse euh, euh, l'émergence d'une société apprenante euh, grâce aux outils euh, du numérique. Vous êtes ingénieur et mathématicien, euh, euh, ancien directeur des systèmes d'information du numérique de l'Université Paris-Descartes. Donc, euh, bienvenue à vous deux. Euh, je vais... Euh, commencer par donner la parole à Eric et puis nous, pour des présentations d'une dizaine de minutes à chaque fois, et nous essaierons d'animer les échanges en répondant aux questions et en vous sollicitant par rapport aux questions des participants. Eric, c'est à vous. Je vous laisse la main. Merci. Euh, ben, bonjour à tous. Euh, donc euh, bon, je vais, je vais essayer de faire une partie euh, assez brève pour qu'on puisse rentrer dans l'interaction euh, entre les intervenants et, et avec le plus, vite, le, plus vite, le plus vite possible juste pour expliquer en, en quelques phrases euh, ce qu'on fait au CRI donc le CRI c'est le Centre de Recherche Interdisciplinaire qui a, qui a été fondé par euh, François Taddei et Ariel Lindner c'est deux, deux chercheurs euh, biologistes à la base et euh, donc c'est un, un lieu assez particulier qui est à la fois une association de 1901, mais un département de l'Université de Paris, également euh, qui est issu de la fusion de l'Université Paris-Descartes et l'Université Paris-Hydro. Et c'est quelque part, c'est un lieu d'expérimentation sur les nouvelles façons d'apprendre et euh, sur la, la façon de créer des territoires apprenants. Des... Donc, euh, on y fait énormément d'apprentissage par la recherche, euh, d'interdisciplinarité, euh, d'apprentissage euh, en, mode, en mode projet c'est vraiment très, très hands-on et euh, on a des étudiants en fait on a tous les âges puisque ça va de la maternelle euh, au lycée avec les aventuriers c'est des accompagnements euh, euh, par des chercheurs de, de classe euh, on a même un baby lab pour les, pour les bébés donc ça va vraiment de zéro à là, ce qu'on veut puisqu'on a une licence master, doctorat et euh, de, de la formation tout au long de la vie de, de divers types euh, donc ça c'est le, le CRI, et une des, une des missions, une des, une des forces du CRI aussi, c'est d'essayer de, de, de créer donc, des nouvelles façons d'apprendre, mais de transformer l'éducation de manière globale en expérimentant vraiment des, euh, des choses innovantes, et notamment avec le numérique. Donc on a plusieurs projets qui sont liés à, à l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, en général les deux sont mixés. Euh, donc parmi ces, ces projets-là, euh, euh, bah je vais vous en présenter euh, des, brièvement euh, deux. Euh, donc je vais peut-être partager mon écran pour euh, être un peu plus explicite. Un instant. j'espère qu'on voit bien, qu'on voit bien mon écran. C'est parfait. Ok. Alors, si, si je reviens au début de ma présentation. Euh, donc les, les projets du CRI autour de l'IA et de l'éducation ouverte globalement on essaye de créer un écosystème de l'apprendre et euh, il y a un petit peu trois, trois dimensions sur lesquelles je voudrais insister aujourd'hui c'est la dimension de connaître l'apprenant finalement se faire reconnaître par autrui euh, faire valider ses compétences mais aussi se connaître soi-même pour mieux apprendre qu'est-ce que je cherche à apprendre qu qu'est-ce qu que je sais faire qu qu'est-ce qu que je connais et c'est des domaines où, où l'IA peuvent probablement aider. Ensuite, un, un autre domaine qui est vraiment autour du, euh, du partage des ressources d'apprentissage, comment je fais pour euh, trouver les meilleures ressources euh, d'apprentissage adaptées à mon profil particulier. Et euh, là, de même, c'est un, un, un gros champ euh, où l'intelligence collective et l'intelligence artificielle peuvent vraiment beaucoup apporter. Et le troisième point, c'est autour de l'intermédiation la, la, la recommandation, pour euh, finalement avoir un système qui permette de promouvoir les meilleures ressources pédagogiques pour chaque apprenant, euh, lui trouver euh, des mentors en fonction de ce qu'il cherche à apprendre, des co-apprenants, euh, des opportunités professionnelles ou, ou, ou d'autres choses qui peuvent l'aider dans son parcours d'apprentissage, au sens large, hein, c'est vraiment tout au long de la vie. Donc sur euh, la reconnaissance, faire très simple, hein, euh, c'est quelque chose que je, que je présente assez souvent, globalement, euh, on a besoin de quatre dimensions de reconnaissance on a la dimension classique des établissements scolaires ou universitaires c'est la, la reconnaissance académique vous passez un examen ou vous passez une certification vous êtes reconnu par un jury euh, voilà, c'est une reconnaissance classique et à la reconnaissance par la réalisation c'est finalement vous pouvez être reconnu pour une compétence parce que vous êtes capable de faire quelque chose et vous l'avez démontré en réalisant un projet un, un, un objet en, en faisant un, un travail et en beaucoup de métiers, en fait, cette reconnaissance-là est très importante. La reconnaissance académique, elle sert juste après votre sortie d'école, mais plus le temps passe, plus vous êtes reconnu pour ce que vous avez réalisé durant votre carrière. Ensuite, il y a la reconnaissance par les pairs, c'est-à-dire le réseau de, de, co, de, de, de collègues, par exemple, ou de clients, ou de gens avec qui vous travaillez, sont parfois les, les mieux à même de reconnaître votre, votre compétence. Et pareil, cette reconnaissance-là, elle est de plus en plus importante en prenant de l'âge et de, en ayant de, de, de l'expérience. Et la dernière dimension de la reconnaissance, c'est l'autodocumentation des apprentissages. C'est-à-dire, si je peux prouver que j'ai été à 50 conférences sur un sujet, que j'ai lu 300 livres et 200 articles, quelque part, c'est déjà une preuve de compétence qui n'est pas négligeable. Euh, donc, un petit focus sur euh, la déclaration de compétences. Euh, donc, euh, là-dessus, au CRI, on a commencé à expérimenter des, des, des choses qui sont assez marrantes. C'est de permettre aux apprenants euh, de décrire leurs compétences à partir d'une base complètement ouverte qui est construite à partir de l'ensemble de Wikipédia. Donc là, par exemple, vous avez euh, des exemples de choses qui, moi, m'intéressent et où je peux donner un niveau de compétence. Donc C'est quelque chose d'assez assez simpliste, mais vous voyez que j'aime... Euh, euh, la marche en montagne, euh, le, la géographie, le développement agile euh, de, de soft, euh, le javascript, euh, le, le management, et d'autres choses. Mais je peux aussi dire où est-ce que je souhaite aller dans mes compétences. Par exemple, je peux dire que en technologie d'éducation, je suis au niveau compétent, mais je souhaite progresser cette année pour devenir expert. Euh, en quoi c'est lié à l'intelligence artificielle C'est artificielle bah, qu'en fait, là, on n'est pas sur une, sur une base... Euh, fermé de compétences mais sur une base ouverte qui est construite à partir de l'ensemble de Wikipédia donc euh, si par exemple je vais choisir une nouvelle compétence et je vais taper euh, un mot clé par exemple ici nombre complexe ben, je vais avoir finalement un certain nombre de possibilités construites à partir de Wikipédia qui me seront présentées et donc, euh, bah, Wikipédia, comprenant des millions de, de pages, par exemple, 6 millions de pages disponibles dans ce cas-là en anglais et 1 million en français, hein, à peu près, pour donner des ordres de grandeur, il y a très très peu de, de thèmes qui ne seront pas compris dans le système. Euh, derrière, euh, ça, ça me permet une mise en commun en fait de l'information puisque contrairement à une ontologie classique, même si elle est assez large, prenez par exemple l'ontologie des compétences de l'Union Européenne, c'est 10 000 compétences de, de mémoire à peu près, euh, voilà, Wikipédia c'est potentiellement des millions, et euh, si vous avez deux mots qui veulent dire à peu près la même chose dans l'ontologie des compétences de l'Union Européenne, euh, S'il n'y a aucun mot en commun, il sera très difficile de, de trouver un lien entre les deux. Il n'y a aucune, aucune façon de voir la proximité entre deux compétences. Dans notre système, au contraire, comme on se base sur euh, Wikipédia, on analyse Wikipédia de différentes façons. D'abord, à l'aide de, de, de machine learning, en fait, de deep learning, où on, on utilise euh, l'ensemble de, de, de toutes les données de Wikipédia euh, textuelles pour, euh, pour construire finalement une, une matrice multidimensionnelle euh, qui représente l'ensemble des champs de la connaissance. Et ça, c'est enri également enrichi derrière avec des, euh, des données qui sont plus en réseau, les liens entre les pages, euh, des ontologies internes à Wikipédia sur les catégories, les portails, euh, les portails Wikipédia générés par des utilisateurs eux-mêmes, etc. Tout ça pour dire qu'on est capable de construire des sortes de cartes multidimensionnelles où on peut voir la proximité entre n'importe quel thème. De, de la connaissance et un autre intérêt c'est que euh, bah, Wikipédia est multilingue euh, et du coup euh, par exemple une page Wikipédia très souvent en, en, une page en français elle a un équivalent en anglais en chinois, euh, en hindi et, euh, et, et donc on est capable de, de construire l'espace des connaissances dans l'ensemble des cultures et des langues du monde ce qui est évidemment impossible avec une ontologie euh, classique euh, là vous avez un, une représentation graphique euh, simplifiée c'est produit avec des, des outils de, de Big Data où on voit par exemple le positionnement des compétences euh, des gens au CRI qui ne sont euh, on voit, pas, pas aléatoires parce que, en fait chez nous il y a des gens qui sont dans la biologie dans l'éducation, euh, dans euh, euh, le, la, la technologie et euh, l'ensemble des, des compétences qui ont été déclarées par nos utilisateurs ils vont se retrouver dans cet échange là donc, à quoi ça nous sert tout ça Ça nous sert à faire de la recommandation intelligente. Euh, donc, par exemple, si je fais une recherche de compétences comme euh, ici, arts martiaux, le système va me trouver, les gens qui ont mis du judo, les gens qui ont mis du kendo, les gens qui ont mis du karaté, du krav maga, ce que vous voulez, à partir du moment où, euh, dans Wikipédia, on peut voir qu'il y a une, une connectivité, euh, un, ces, ces éléments-là sont proches. Donc, c'est exemples exemple de compétences euh, où il n'y a aucun mot commun mais où finalement, on est capable de voir qu'il y a un rapport entre ces compétences. Euh, là, de manière plus académique, si vous cherchez gènes, par exemple, dans, dans, dans Wikipédia, bah, le système sera capable de trouver des gens qui font de la génétique, mais aussi des gens qui font du clonage moléculaire, parce qu'il sera capable de comprendre que c'est c'est des choses qui sont similaires. Euh, donc derrière, on a des systèmes qui nous permettent de lier entre eux euh, des ressources pédagogiques euh, et derrière de trouver des co-apprenants qui s'intéressent au même sujet, des mentors qui sont experts sur le même sujet. Euh, et on peut lier ces systèmes-là avec euh, des bases de projets. Donc c'est également, on réalise des, un, des systèmes qui permettent aux apprenants de décrire ce qu'ils apprennent et ce qu'ils réalisent euh, comme projet. Donc, ça, ça vient nourrir ces, ces bases-là. Mais ça peut également euh, être lié à des systèmes de, de, de parcours, euh, par exemple d'anciens étudiants, donc de se lier à l'insertion professionnelle, de proposer euh, les jobs qui nécessitent les compétences que vous avez ou que vous souhaitez apprendre. Et tout ça en lien avec euh, les objectifs du développement durable. Donc, construire cette infrastructure commune, c'est une des ambitions qu'on a euh, au cri. Ah, euh, Là, vous voyez donc euh, pratiquement un écran de l'application euh, WeLearn où euh, ici, par exemple, on peut chercher dans les ressources que moi j'ai déclarées comme ressources d'apprentissage intéressantes pour moi. Donc, il y a les ressources des autres, mais il y a les miennes également. La cartographie qui représente les, choses que, les ressources pédagogiques que moi je note comme intéressantes. Et si je fais une recherche dans ces ressources, si, euh, stockage d'énergie, par exemple, j'ai des exemples de ressources que j'ai identifiées. Mais je peux aller à terme chercher dans les ressources qui ont été indiquées par des milliers de gens et analysées euh, par du machine learning pour, pour trouver des liens de proximité entre, tout, entre tous ces, toutes ces ressources. Euh, voilà, dans les, dans les grandes lignes. Est-ce que euh, je peux prendre encore deux minutes pour faire une démo live ou est-ce qu'il vaut mieux que je presse la main Oui, allons-y pour la démo en live et puis on passera à une présentation, à quelques échanges, puis à une présentation de loup. Ok, donc, euh, très rapidement, euh, si je vous montre, par exemple, ici, euh, un écran de, de WeLearn. Euh, donc, on peut, on peut zoomer dans une carte globale de la, de la connaissance, qui est donc euh, une représentation simplifiée, puisque ramenée à deux dimensions de notre carto en 300 dimensions de l'ensemble des champs du savoir. Et puis, je peux aller chercher sur un sujet quelconque. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas, réchauffement climatique... Euh, je vais aller plonger dans la carte, je vais taper, hop, et je peux voir des ressources qui vont remonter de différents utilisateurs sur le, sur le réchauffement climatique. Pratiquement, euh, je peux voir les ressources de mon groupe de coapprenants, apprenants euh, de l'ensemble des gens qui utilisent WeLearn, ou euh, mes, propres, mes propres ressources. Euh, ce que je vous montrais tout à l'heure sur... Euh, les skills, donc, si par exemple, là je vous montre par exemple une base, de, une base de projet. La base de projet qui est construite par le par le CRI, donc, où des milliers d'utilisateurs de CRI et de ses partenaires peuvent décrire ce qu'ils font. Donc, si je prends un projet quelconque, par exemple celui-là, c'est un des miens, il peut être décrit euh, par un utilisateur euh, qui dit que de quoi de quoi, en quoi consiste le projet Faire un blog sur le projet, le, le localiser géographiquement, y associer des objectifs de, de, de développement durable. Hop, euh, on, peut, on peut faire un blog de, un blog de projet. Et euh, le projet, on peut y associer des mots-clés euh, associés à Wikipédia. Donc, par exemple, si je dis que ce projet est en rapport avec, euh, je sais pas, euh, euh, la, sécu la sécurité, par exemple, s'agit d'un problème oh, euh, je peux je peux taper sécurité et sélectionner un mot-clé euh, qui sera euh, traduisible en, en anglais et en chinois si c'est disponible. Hop, voilà, on peut voir le mot-clé sécurité. Et comme Wikipédia dispose de, en chinois. D'une page sécurité équivalente, on peut, on peut le traduire. Et derrière, c'est lié à des cartographies géographiques. On peut analyser les projets d'éducation de milliers de gens de manière géographique, mais aussi conceptuelle. Et donc, aller voir les projets. En rapport avec une thématique particulière. Donc là, euh, le projet de comment faire travailler ensemble des enseignants, euh, des projets sur les open badges, euh, des projets sur les skills, etc., etc. Donc ça vous donne le, le, le, des exemples de ce qu'on peut faire avec euh, avec ce type d'outils. Voilà. Donc je vais je vais arrêter là, mais euh, je pourrai répondre aux questions durant le durant la, le, le reste de de la conférence. Ah bah peut-être une première. Euh... Question Eric, en tout cas deux qui sont sur l'onglet. Sur euh, la première, euh, c'est Vanda qui s'interroge sur la façon dont les ressources pédagogiques sont indexées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des normes pour l'indexation et la qualification des ressources pour les clusteriser Alors, euh, en fait, nous on a une vision, déjà, il faut, faut bien préciser que les ressources pédagogiques, on en a une vision qui est très large, c'est-à-dire que... Euh, il y a des ressources traditionnelles qui sont portées par euh, les établissements et qui ont été bien indexées comme des ressources euh, libres et euh, évidemment celles qu'on va, qu va prioriser mais euh, par exemple une vidéo sur Youtube d'un blogueur euh, qui fait de la vulgarisation scientifique ça peut être une excellente ressource mais qui n'a pas été spécifiquement indiquée comme, comme libre par son, hein, par son auteur mais néanmoins qui est euh, peut-être pour un apprenant individuel ou pour une, même pour une classe, hein, qui peut être la meilleure ressource pour un contexte particulier. Donc nous, la façon dont on les indexe, c'est qu'on analyse le texte en fait, des ressources euh, et on projette ce texte dans notre moteur de, de deep learning pour euh, trouver son positionnement par rapport à cet espace construit à partir de l'ensemble de Wikipédia. Voilà. Donc, euh, donc là, la a vraiment, non, on ne suit pas vraiment des nombres reconnus pour l'interopérabilité. Par contre, nos systèmes ils sont entièrement basés sur des euh, des API euh, et euh, des échanges de fichiers JSON, et donc ils sont interopérables. À partir du moment où un outil quelconque utiliserait les identifiants des pages Wikipédia pour identifier des concepts associé à une ressource pédagogique, on serait capable de, de s'interopérer avec, avec cet outil là. C'est un peu l'enjeu le, qu'on qu promet. D'accord, merci Eric, mais je crois que vous avez aussi répondu d'une certaine façon à une seconde question de François qui euh, souhaitait euh, y voir clair sur la distance, sur la, la différence entre les opérations de, de big data, clusterisation justement, et celles qui impliquent ou qui embarquent de l'intelligence artificielle. Et vous avez évoqué la reconnaissance de texte en particulier. En fait, euh, pour, pour ceux que ça intéresse, on utilise un, un, des algorithmes qui sont proches du doc2vec. Euh, donc, C'est euh, de l'analyse de, de, de, de corpus de texte euh, pour, le, pour, le, pour les positionner donc, dans un espace de haute dimension. Mais on ne fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on fait aussi de la clusterisation euh, euh, derrière. En fait, pour, et par exemple, on utilise... Euh, L'architecture la, de Wikipédia, comme je l'ai mentionné brièvement, euh, dans Wikipédia, il y a beaucoup d'utilisateurs qui créent des portails thématiques et qui nous, nous servent en fait à identifier des liens entre concepts. Euh, de même, il y a des dans Wikidata, il y a un certain nombre de liens entre eux, les concepts, les articles, etc., qui peuvent être utilisés pour, pour construire une vision des champs de la connaissance plus, plus fine. Très bien, merci Eric. D'autres questions commencent à arriver sur le lien entre cette technologie, cette interface, cet outil, et puis les, les ressources libres et ouvertes. On y reviendra juste après sur les échanges avec nos différents intervenants. Nous accueillons avec plaisir Colin, qui nous a rejoint, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais je vais en profiter pour le faire immédiatement. Donc, euh, Colin de la vous êtes professeur à l'université de Nantes et vous avez la chaire UNESCO en ressources éducatives libres, justement. Euh, mais vous êtes aussi chercheur en intelligence artificielle et euh, vous faites partie du projet euh, X5 GON. Vous nous expliquerez ce que ce, cet acronyme signifie euh, et vous allez d'ailleurs nous le présenter euh, tout à l'heure. Mais dont le but est de placer, on va dire, l'intelligence artificielle au service des ressources éducatives libres en permettant de mieux les indexer et de disposer de moteurs de recherche pour les recommandations. Euh, donc, euh, merci, euh, merci Colin d'être présent. Je vais maintenant euh, proposer à Lou euh, Velgrin, probablement de euh, bah, d'intervenir pour une présentation à la fois de Data For Good, euh, une émanation, on comprend bien de Tech For Good, et puis euh, sur une présentation peut-être plus ciblée euh, d'une de, de, initiative qui concerne l'accompagnement en orientation. Euh, Impala, je vous laisse la parole, Lou. Euh, bonjour à tous. Moi, euh, bah, je suis ravie d'être là et d'intervenir du coup après Eric, parce que le projet WeLearn, c'est un des projets qu'on a accompagné euh, par le passé avec Data for Good. Euh, du coup, je veux bien euh, avoir accès à mes slides, si possible. <rire> je tout sais à pas fait. Comment... Elles arrivent tout de suite. Génial. Euh, donc, du coup, moi, je suis là euh, dans un cadre un peu plus large pour présenter. Euh, euh, l'association euh, euh, dont je m'occupe, qui s'appelle euh, l'association Data for Good, euh, qui est une communauté de, de data scientists, développeurs, euh, et un peu tous les métiers de la tech euh, qui euh, sont bénévoles et donnent de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux et environnementaux. Et dans ce cadre-là, euh, on a... On a plusieurs fois accompagné des projets en lien avec l'éducation, mais également des sujets un peu plus larges sur les enjeux de l'éthique dans l'intelligence artificielle pour, pour recouper de manière générale avec les risques aussi de, de, de, du développement de, de ce type d'initiative. Donc, Pour vous présenter un peu mieux euh, l'association, euh, l'objectif, euh, on poursuit vraiment trois objectifs. Le premier qui est de rassembler des citoyens euh, experts de la donnée qui souhaitent euh, s'engager sur des projets euh, sociaux. Le euh, fait aussi de sensibiliser euh, les acteurs de la société civile aux enjeux liés à la donnée. Donc... Euh, au travers de talks, d'événements euh, communautaires, etc. Et surtout de proposer des solutions concrètes, euh, innovantes et pérennes euh, grâce à l'analyse de données. Euh, et ça, je vais vous expliquer un peu mieux dans un instant euh, à quoi ça correspond. Donc, euh, Data for Good, euh, c'est une association qui existe de plus, depuis plus de cinq ans et on a déjà accompagné une soixantaine de projets euh, donc, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on euh, accompagne, on organise des saisons d'accélération euh, qui durent euh, trois mois. Donc, on en organise en général euh, deux par an, où euh, on euh, identifie euh, des. Euh, bon, juste pour vous montrer un peu comment ça se passe, euh, on, en, on identifie euh, par saison une dizaine de porteurs de projets euh, qui euh, manquent euh, de ressources techniques ou euh, financières pour pouvoir développer euh, des problèmes, euh, des pour pouvoir développer des, des thématiques liées au, aux données. Et euh, euh, donc, on passe euh, un certain temps à les sélectionner, à identifier avec eux leurs problèmes et à détourer un projet qui pourrait être euh, soumis à des bénévoles. On leur permet ensuite, euh, pendant une journée de lancement, de présenter ces projets euh, devant euh, des euh, environ 250 bénévoles qui ont envie de s'engager pour les trois mois à venir. On laisse les bénévoles choisir à la fin du pitch quel projet ils ont envie d'accompagner. Et ensuite, tous les mercredis pendant trois mois, les bénévoles vont se regrouper et donner entre 4 et 12 heures de leur temps pour permettre à l'association euh, ou à la start-up d'intérêt général euh, de, euh, bah, de résoudre la problématique d'attaque qu'elle avait initialement euh, formulée. Euh, donc pour que ce soit un peu plus concret et que euh, vous voyez un peu le, le type de projet qu'on a pu accompagner surtout euh, en lien avec euh, l'éducation, euh, je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle Impala, qui est un des, un des premiers euh, projets qu'on a, qu a accompagné euh, chez Data for Good euh, et dont l'objectif est d'aider les collégiens et les lycéens euh, à choisir euh, leur orientation professionnelle. Donc en fait c'est une start-up sociale qui aide les jeunes euh, à construire leur parcours en se posant euh, les bonnes questions. Donc, l'objectif, c'est un peu de mélanger les data science avec les sciences sociales, la psychologie, la sociologie et les neurosciences pour euh, résoudre deux objectifs. Bah, le premier, c'est d'aider les jeunes à répondre à trois questions fondamentales pour qu'ils sachent qui ils sont et ce qu'ils ont envie de construire, c'est-à-dire... Vraiment découvrir pourquoi ils ont envie de se, se, se lever le matin et les aider à, à construire un, un processus de réflexion pour qu'ils ils n'en prennent pas, enfin pour qu'ils en pas les, les réponses des autres mais construisent leurs propres réponses et euh, le deuxième objectif c'est vraiment d'aider les, les accompagnants à euh, les accompagner mieux du coup en leur permettant euh, de pouvoir suivre leur parcours euh, et, et, euh, et de et de mettre en place les accompagnements les plus personnalisés possibles euh, donc euh, ah, je voulais vous mettre une petite vidéo mais du coup je, je pense qu'on peut pas cliquer euh, sur les slides en pdf euh, donc c'est pas grave euh... Euh, je voulais euh, également vous montrer du coup euh, une carte euh, des métiers euh, qui est un des premiers, enfin euh, qui est essentiellement le projet sur lequel euh, nous, euh, on les a aidés. Et donc du coup, euh, la carte des métiers, elle, elle permet vraiment de, de, de, se, de se projeter euh, dans euh, tous les différents métiers qui existent. Euh, elle est organisée en code couleur en fonction euh, des centres d'intérêt. Et elle permet, en fait, euh, aux étudiants et, et aux collégiens lycéens de, de se projeter en fonction de leur centre d'intérêt parmi tous les métiers qui existent. Euh, elle permet, euh, lorsqu'on identifie un métier qui nous plaît, de cliquer dessus, de découvrir sa fiche métier, euh, de découvrir euh, la description du métier, euh, le salaire, euh, le nombre d'années d'études pour y arriver, euh, les études qu'il faut faire, et, euh, de, et, et de mettre en lien directement avec les écoles. Et donc, euh, et donc, euh, l'idée, vraiment, c'est de pouvoir se projeter de manière interactive et de découvrir parmi euh, une, plus d'une dizaine de parcours différents euh, pour permettre aux jeunes de, de structurer euh, leur réflexion de manière euh, méthodologique euh, et euh, ludique. Donc là, l'idée, c'est vraiment, euh, du coup, de mettre l'intelligence artificielle au service de l'accompagnement. Euh, et du coup, pour les accompagnateurs, comme je vous disais euh, le disais, enfin... Euh, un suivi individuel euh, qui permet vraiment euh, de, de, de suivre et de et du coup de personnaliser euh, l'accompagnement. Euh, le, deuxième, le deuxième projet dont je voulais vous parler, euh, mais peut-être que du coup, euh, on en parlera euh, plus tard, euh, et euh, je, je, je vais peut-être moins rentrer dans les détails, c'est du coup c'est euh, le, le un programme projet qui s'appelle substrat fondation et euh, et là l'objectif euh, du coup c'est beaucoup plus euh, de euh, en fait de dire de partir du principe qu'aujourd'hui il y a une tension grandissante entre, entre l'intérêt pour les techniques d'intelligence artificielle et les craintes euh, qu'elle suscite et donc euh, du coup euh, la nécessité de créer un référentiel d'évaluation d'une data science qui soit responsable et euh, engagée et donc euh, de euh, en fait euh, travailler à la, à la méthodologie, enfin euh, une méthodologie qui permette aux entreprises de s'auto évaluer euh, sur plein de différents critères. Euh, en fait, ça fournit une sorte de, de score synthétique sur 100 euh, pour euh, savoir à quel niveau de maturité on est sur euh, sur euh, sur son éthique et son approche responsable et de confiance de la data science. Donc, c'est pas directement lié euh, à la. Euh, à la pédagogie, mais euh, je trouve que c'était intéressant de le mentionner parce que forcément, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi euh, bah, euh, d'éthique et, euh, et d'approche responsable. Et donc, euh, euh, je trouvais que c'était intéressant de mentionner ce projet euh, ici. Voilà. Merci, Merci beaucoup, Lou. Effectivement, euh, la question du contrat de confiance finalement, et puis du de, euh, de, de, de, de niveau d'acceptabilité. Euh, que le public peut, peut porter auprès de, de l'intelligence artificielle ou de ces technologies embarquées est un sujet essentiel. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, je propose peut-être à Colin maintenant de procéder à une présentation en particulier peut-être du projet euh, X5GON. Je ne sais pas si je le prononce correctement d'ailleurs, mais vous me corrigerez. Euh, oh. une, une autre approche européenne d'un projet sur ces questions-là, c'est à vous Colin. Bonjour. Donc, là, je vais partager mon écran. Donc, on va dire que ça va marcher à autoriser. Alors, je Alors, ça ne fonctionne pas, me semble-t-il, puisque euh, vous devez… Euh, il y a une mise en abîme de l'image, là. Il y a une Bon, moi, je j'aimerais bien mettre ça en plus grand. Et si je mets ça comme ça, là, ça marche pas Alors essayez à nouveau. Qu'est-ce que vous voyez Non, on voit rien. Pas. Particulier. Sinon, je vous ai envoyé les slides par mail. D'accord, bah, je, je vais les intégrer dans ce cas, si vous me les avez envoyés. Ouais. Donc, pendant ce temps-là, je vais m'excuser d'être un petit peu en retard. Alors, un des problèmes de, de, de ces nouvelles technologies, c'est qu'on ne peut même pas dire qu'il y avait une panne sur la ligne 13. D'accord Donc, on est, on est juste confronté au fait qu'on a essayé de faire deux choses en même temps. Donc, je vais, je vais effectivement vous parler d'un projet qui est européen, qui s'appelle x -Singone. Et qui est parti d'un constat qui est que les ressources éducatives libres, dont il est quand même beaucoup question sur ces deux jours, eh ben ont au-delà des obstacles habituels de type juridique ou de type de, de, de type politique, de type économique, ils ont aussi des obstacles technologiques. C'est-à-dire que ben, finalement, ça marche pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas si bien que ça à les trouver, on n'arrive pas si bien que ça à les construire, on n'arrive pas si bien que ça à les partager. Et donc, le, le projet en question, X5Gone, s'attaque à une de ces questions qui est est-ce qu'on est capable de, de pouvoir les trouver, de trouver celles qu'on veut, et puis une fois qu'on a convaincu les gens qu'on pouvait les trouver, ce ben sera sans doute plus facile d'avoir envie ensuite de les partager. Alors, est-ce que j'ai mes slides quelque part Non, je vous demande encore deux petites minutes, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est donc un projet comme ça, j'irai plus vite sur un ou deux, un, deux, un ou deux points. C'est un projet qui, est, euh, qui va donc faire grand appel à l'intelligence artificielle, d'où aussi le, le titre de ce, de ce workshop ou de cet atelier, pour pouvoir ben, résoudre en amont toute une série de problèmes dans le traitement des ressources. Donc On a vu avec Eric que eux le faisaient aussi, c'est-à-dire qu'ils utilisaient ben, un espèce d'alignement sur Wikipédia pour pouvoir ben, ben, finalement faire comprendre à la fois les ressources et les personnes, les compétences étant en commun. Euh, donc, on peut faire un travail en amont, et euh, et puis euh, on peut faire un travail en amont, et puis on peut faire un travail pendant. cest à dire que à partir du moment où vous avez des ressources dites intelligentes accessibles par par pas mal de gens, mais vous pouvez aussi utiliser l'intelligence l'intelligence artificielle pour accéder à ces ressources, pour y accéder. Donc, par exemple, en euh, en faisant quoi en, euh, en ayant un moteur de recherche qui soit plus que simplement en train de travailler sur quelques mots-clés. Et puis, vous pouvez aussi avoir un moteur de recommandation. Donc, un moteur de recommandation ou un système de recommandation, c'est un système qui va se baser sur votre expérience passée, sur ce que vous ou le groupe de gens avec qui vous êtes est en train de faire pour pouvoir euh, pour pouvoir travailler. Alors, je vais essayer, en absence de tout ce qu'on a fait là, si on a réussi à perdre notre, notre manager. Donc, je vais essayer de faire autrement. Si je fais comme ça, partager un écran entier. Et puis là-dessus... Alors, est-ce que Eric ou Lou, vous pouvez me dire si les gens voient mes slides Il faut que tu changes. Non, là, on voit. On voit ton écran, mais du Il coup, euh, je pas, euh, on voit juste l'écran de Lightstorm. On voit juste mon écran. C'est embêtant d'avoir fait plein d'heures de répétition, ça ne marche pas. <rire> Tu peux partager un onglet euh, directement de ton, de ton navigateur. Euh, quoi. Oui, mais ce n'est pas sur un navigateur. Est-ce que là, tu as tes slides en plein écran sur ton ordinateur C'est ce ça qu'il ce oui. faut, faut... Affiche tes slides euh, sur ton ordinateur. Là, je sais. Ah, non, ne les voit pas. Si tu as, as peut-être deux écrans, si tu as deux écrans, passe-le sur l'autre. On voit ton écran avec storm en fait. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon Bon, allez, on va faire avec ça. Ah, Merci bon. beaucoup. Ça marche Oui. OK. Voilà, donc, c'était euh, cette idée-là. Donc, je vais aller... Je vais essayer de voir si... est-ce qu'il bouge oui. Ouais. Donc voilà, Donc les enjeux, c'est de dire qu'il y a plein de ressources éducatives libres qui ont toutes sortes de formats, des PDF, des vidéos, des choses comme ça. On a toutes les langues possibles et inimaginables, on a tous les sujets, plein de plateformes, et euh, c'est culturellement différent, puisque un enseignant dans euh, en Afrique, aux États-Unis, en France euh, ou en Italie n'a pas nécessairement le même euh, la même culture et la même façon d'enseigner. Donc là, vous avez un, 2 3 4 cinq paramètres et X, c'est times pour cinq fois. Donc, Global Open Education Network. Voilà les raisons du titre. Donc, le but, c'est de faire quoi ben, C'est de ramasser, de récolter toutes ces ressources, de les travailler avec l'intelligence artificielle. Et une fois qu'on les a travaillées avec l'intelligence artificielle, de proposer des interfaces qui permettent d'avoir un accès à ces ressources. Alors, on a trois interfaces. Une interface API qui permet aux développeurs de travailler. Une interface... Euh, plutôt euh, pour les apprenants eux-mêmes, pour aller quelque part et pouvoir apprendre et donc avoir accès aux différentes ressources en tant qu'apprenant Et enfin, une interface Moodle, puisque Moodle est quand même un outil qui est utilisé par énormément d'enseignants, donc pour pouvoir réutiliser ça à l'intérieur de nos cours. Oops. Donc, XSingon, c'est un certain nombre d'universités en Europe. Je mets quelques noms, et donc on a justement quand même l'université de Nantes qui en fait partie. Donc, la collection qu'on a, c'est une collection avec déjà en ce moment 120 000 ressources sur une vingtaine de répertoires, 25 langues déjà. Et ça permet de à la fois visionner et puis de passer euh, entre ces ressources, quelle que soit la langue. Sur l'exemple d'Éric de tout à l'heure, il a bien mis en avant comment des objets comme Wikipédia permettent finalement de relier des objets qui sont dans des langues différentes à travers le fait qu'ils ont par exemple les mêmes concepts Wikipédia en commun. Donc là, il y a un moteur de recherche qu'on aurait pu tester, mais j'ai déjà perdu trop de temps avec mes petits bidouillages pour vous faire de, de, de la démo, et qui permet de faire de la recherche. Bien entendu, on peut aussi dire, je n'ai pas la capacité de comprendre toutes les langues, donc je veux limiter uniquement à chercher en français. Alors voilà un peu peut-être le transparent important, c'est celui où on voit l'IA. Et alors, donc l'IA, dans un projet comme celui-là, en fait, à la fin du projet, on ne la voit pas. C'est une des caractéristiques, de, on va dire, de, de l'IA, c'est que ouais, ce n'est pas nécessairement si spectaculaire que ça. Quand on utilise un moteur de recherche à la fin, on ne voit pas qu'il y a de, de, de l'IA partout. Alors, l'IA, elle a été où ben, L'IA, elle peut avoir déjà été au départ, au moment où on fait du... Alors, j'ai décidé de laisser les trucs en anglais, je sais bien que c'est une conf francophone, mais euh, j'aurais fait du franglais pour pouvoir traduire certains de ces termes. Néanmoins, bon, bah, pour aller faire la recherche des informations et euh, la gestion de cela, finalement, c'est l'endroit où il y a le moins d'IA. Mais maintenant, quand vous récupérez une vidéo quelque part, eh ben, il vous fait faire une opération qui est celle de récupérer le texte de la vidéo. Parce que bah, vous n'allez rien faire sans. Donc, ça veut dire faire de la transcription et ça, c'est de l'IA faire de la traduction, et ça aussi c'est de l'IA. Alors, quel est l'intérêt de faire de la traduction ben, Ne serait-ce que pour obtenir des sous-titres, pour que des gens puissent voir la vidéo dans leur propre langue. Mais c'est aussi pour permettre les alignements entre les différentes ressources. Donc, une fois que vous avez ramené vos ressources, que ce soit des PDF, des vidéos, ou ce que vous voulez, à hein, ben, du euh, texte brut, ben, vous pouvez commencer à faire de l'analyse sémantique. Donc, l'analyse sémantique, c'est du traitement automatique de la langue dans lequel vous allez chercher toute une série de choses, plus ou moins riches. Ça peut être la détection de mots-clés, ça peut être de la détection de thèmes. Nous, on fait un travail, là aussi, d'essayer de d'aligner ben, un cours sur un vecteur de, ben, finalement, de, de, de, de concepts Wikipédia pour savoir quels sont les concepts les plus importants, y compris dans le temps, ce ne sont peut-être pas les mêmes concepts en début de ressources et en fin. Et donc, vous pouvez comme ça, sur les ressources, construire des modèles à partir de machine learning et donc d'intelligence artificielle de plus en plus riches. Vous pouvez détecter la difficulté d'un cours. Est-ce qu'il s'adresse à des enfants Est-ce qu'il s'adresse à des adultes Vous pouvez détecter la difficulté relative d'un cours, c'est-à-dire, vous avez deux cours qui parlent de la même chose, lequel semble le plus simple Lequel pourrait donc être regardé avant l'autre donc vous pouvez détecter aussi, bien, alors ça c'est dangereux, mais c'est des choses qu'on nous demande, la qualité. Donc essayez de voir si bien, un certain nombre de concepts qu'on associe à la qualité sont présents ou pas dans le cours. Une fois que vous avez fait ça, bien, vous pouvez faire du, enfin, le, garder à la fois les ressources et aussi bien sûr tous les index basé sur l'IA que vous avez construit, pour que quand on fait de la recherche, on puisse b, utiliser b, tous ces critères qui ont été calculés pour pouvoir b, faire de la recherche, disons, intelligente. Alors la recherche, ben, ça se fait avec des interfaces. Donc j'ai dit qu'il y en avait plusieurs. Donc c'est un projet ouvert, ce qui permet à d'autres équipes d'utiliser les mêmes ressources. Et donc on a développé beaucoup d'API ouvertes pour permettre à la fois des hackers, mais aussi à des hackathons de s'organiser, pour pouvoir ben, justement se dire, ben, faisons travailler les étudiants, ou faisons travailler des gens sur ce genre de choses-là. Donc ça, ça existe déjà, Donc il y a toute une série de liens qu'on donne ici, je pourrais mettre les slides à disposition bien sûr, et qui euh, offrent aussi la possibilité de faire appel à la communauté pour, ben, pour avancer, pour profiter de ces ressources, pour faire des choses. Bon, ensuite, vous avez un outil qui s'appelle X5 Learn. Ça, c'est peut-être l'outil le plus spectaculaire ou le plus simple d'approche pour euh, l'utilisateur euh, lambda, c'est-à-dire c'est fait pour les apprenants tout, le, tout au long de leur vie. Donc, on est sur des gens qui veulent ben, utiliser toutes ces ressources éducatives libres qui existent sur Internet pour pouvoir continuer à apprendre. Donc, je pense que c'est totalement en parallèle avec ce que raconté Eric tout à l'heure. Donc, les gens vont aller euh, sur cette plateforme, il faut s'inscrire, mais euh, c'est une inscription bien sûr gratuite et c'est le but, c'est euh, juste des questions de sécurité. Et donc, à partir de ce moment-là, on navigue de manière intelligente en, à l'intérieur de ces ressources pour ben, pouvoir ben, se construire d'une certaine manière son parcours d'apprentissage. y compris se construire une playlist, l'équivalent qu'on pourrait faire en musique, de euh, ressources qu'on a envie de regarder plus tard ou de recommander à quelqu'un d'autre. Euh, créer sa playlist, c'était ce que je viens de dire et puis le troisième outil qui est un outil qu'on développe en particulier depuis Nantes c'est on imagine qu'un enseignant sur Moodle peut avoir envie d'intégrer euh, ce genre d'outil pour pouvoir là aussi envoyer ses étudiants sur des ressources éducatives libres pour venir compléter son cours alors ça oblige à faire de la technologie euh, on va dire euh, qui marche avec Moodle et donc ça, ça fait partie aussi de ce qu'on a été en train de faire récemment donc, ma conclusion là-dessus, mais je répondrai à des questions et si tout à l'heure il y a du temps, je ferai une démo. Mais ma conclusion, c'est que bah, X&Gone, c'est une collection qui, on espère, va augmenter en taille de ressources éducatives libres et puis euh, des interfaces, des interfaces qui nous permettent donc d'aller euh, chercher mais, euh, ce qui s'adresse aux développeurs, aux apprenants et aux enseignants. Et donc il y a de l'IA un peu partout, et c'est ça ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir commencer à faire ce genre de projet, c'est pas une seule grande IA spectaculaire, c'est plein de morceaux d'IA, plein de projets d'IA qui vont finir se coller les uns aux autres pour pouvoir, b effectivement, permettre de, on espère, gagner du temps. Voilà. Merci. Merci, merci Colin pour cette présentation exhaustive. Je profite de la présence de nos trois intervenants, Eric, Lou et Colin, en simultané pour poser une question qui a été abordée par vous trois d'une certaine façon et qui réfère plutôt à est-ce que l'IA dans les ressources libres est véritablement un outil qui augmente, qui enrichit les possibilités de formation tout au long de la vie, dans un premier temps Parce que peut-être que la réponse est affirmative, mais il faut bien essayer de comprendre en quoi ça enrichit ces possibilités. Puis deuxième niveau de question, sur l'intermédiation que tous ces systèmes procurent ou proposent, en quoi cette intermédiation, là encore, va en précision sur le besoin des apprenants. Alors, je ne sais pas à qui j'adresse cette première question, mais peut-être Colin qui vient de, de terminer, et puis Eric et Lou dans un second temps sur l'accompagnement en orientation. Donc, sur la première question probablement celle sur laquelle je vais rester, c'est la réponse et pas encore. Donc euh, la première info, c'est qu'il y a énormément de ressources éducatives libres. Il y a un matériel colossal mis à disposition. Il y a aussi, comme l'a souligné Eric, tout ce matériel que les gens aimeraient bien rendre libre, mais qu'ils n'ont pas rendu libre parce qu'ils n'ont pas compris et que finalement, ils n'ont pas la bonne licence. Mais c'est du matériel qui est libre, on va dire, dans l'intention. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut gérer. Ça veut dire que, justement, il faut, va falloir aussi aider les gens à euh, s'approprier le système des licences pour pouvoir partager plus facilement. Euh, donc, le, le matériel existe. Par contre, les outils pour aider les apprenants n'existent pas. Donc Vous pouvez effectivement avoir un, un système qui vous aide euh, ponctuellement en utilisant juste un catalogue de ressources. Mais si on veut pouvoir profiter de toutes les ressources, ben on a besoin de systèmes un peu plus ambitieux comme ben, des systèmes comme WeLearn ou comme x X-Agon, euh, avec encore d'autres ambitions à aller chercher. En particulier, pour l'instant, on peut recommander une ressource à la fois. Euh, les gens, s'ils veulent apprendre tout le long de leur vie, vont plutôt avoir besoin de se projeter dans le temps et de dire « mais non, mais j'ai envie d'y passer euh, six mois, donc il va falloir me proposer plusieurs ressources qui viendraient les unes après les autres pour pouvoir finalement construire ça, et sans qu'il y ait un curateur humain qui fasse le boulot à la place. Alors ça, on est bien sûr en pleine IA là-dessus. Euh, je peux, peux, peux peut-être compléter. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas tant euh, l'existence des ressources, parce que quel que soit le sujet, si vous tapez euh, euh, le nom de ce que vous cherchez à, à apprendre dans, dans YouTube ou dans euh, Google, vous allez trouver des millions de réponses potentiellement mais c'est d'avoir de, des données, qui sont, des, des ressources qui soient qualifiées. Donc, euh, l'IA, elle peut, elle peut nous aider, à, à la fois l'IA et l'intelligence collective, mobilisées ensemble, elles peuvent nous aider à bien qualifier les ressources. Et ça, c'est un point de critique. Sur, après, la construction de parcours d'apprenants, et là, c'est un enjeu qui est beaucoup plus complexe, effectivement. Ce n'est pas juste euh, donner la ressource ou le, le, le, le, un gros paquet de ressources adaptées à votre profil, mais c'est comment les ordonnancer dans le temps, comment créer un parcours qui ait de, de la cohérence. Là-dessus, c'est vraiment un champ de recherche euh, un, important, euh, que, à mon avis, qui est quand même encore à le balbutiant. Mais avec beaucoup de données, on peut, par exemple, si on, on sait que les, les apprenants euh, nombreux qui partaient de tel, de tel endroit et voulaient aller à tel endroit, euh, ont un taux de réussite et y arrivent plus rapidement, euh, en passant par tel et tel type de ressources et avec un ordonnancement des concepts dans tel ordre, on peut imaginer que les, les IA avec suffisamment de data puissent vraiment vous aider à construire un, un parcours adapté spécifiquement euh, à, à, à votre personnalité, à ce que vous savez déjà, c'est là où vous venez. Le, ce qu'on appelle l'adaptive euh, learning, aujourd'hui, il est encore euh, très très manuel. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un arbre de, de compétences et de connaissances qui est construit par euh, des enseignants, mais à terme, avec suffisamment de données, on pourrait carrément euh, éliminer cette, cette approche manuelle et uniquement avec de la data être capable de, de construire à la volée euh, des, euh, des parcours. Mais pour ça, il faudra du recul et surtout beaucoup, beaucoup de données. En fait. Merci Eric. Est-ce que Lou, vous souhaitez sur ce, cette question-là oui. intervenir euh, mais Moi, je voulais juste euh, élargir un tout petit peu plus, euh, pas que sur la question des du coup des ressources, mais aussi euh, de l'accompagnement. En fait, euh, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut aussi euh, intervenir à, à d'autres endroits du parcours pédagogique. donc je pense par exemple au fait de faire gagner du temps. Donc, je pense à un projet qu'on a fait avec euh, Article 1 qui accompagne des élèves en, en difficulté qui viennent de milieux défavorisés euh, à, à, afin qu'ils soient parrainés par euh, des marins et marraines. Et, euh, et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que avant, à la, ils faisaient à la main... Euh, le matching entre euh, les parrains euh, et les élèves euh, pour leur permettre, enfin, pour que les, les élèves aient des, des parrains qui leur correspondent, mais plus euh, ils ont grossi et plus euh, ils ont eu besoin, en fait, enfin ça leur prenait du temps. Et finalement, nous, on les a aidés à construire un algorithme qui permette de matcher euh, les élèves avec les parrains afin qu'ils puissent gagner du temps et en fait enfin, mettre le temps euh, qu'ils ont dans des dans des dans des projets qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée comme vraiment accompagner euh, concrètement les gens et euh, le deuxième point que je voulais dire c'était aussi que euh, l'intelligence artificielle peut également euh, aussi aider les accompagnants à mieux accompagner euh, et je pense par exemple à, à, à euh, la création de contenus pédagogiques en ligne euh, donc il y a pas mal de de de, de start-up un peu sociale dans les head tech qui euh, utilisent euh, de l'intelligence artificielle et euh, et des découverte en, en, en sciences cognitives et comportementales pour euh, créer des interfaces qui permettent à des, à des professeurs de créer de manière très simple euh, des euh, contenus euh, en, euh, en optimisant euh, les, les dernières connaissances euh, dans les neurosciences. Et donc, je pense que euh, l'intelligence artificielle peut, peut vraiment intervenir à plein de niveaux différents et pas uniquement euh, sur les sujets de ressources. Ouais. Merci, euh, Lou. Je rappelle à nos auditeurs, si je puis dire, qu'ils peuvent poser des questions sous l'onglet « questions », c'est plus pratique que de, de, de checker le, le chat à chaque fois, donc n'hésitez pas à le faire sous l'onglet « questions euh, ». En attendant de, de prendre une question supplémentaire, euh, oui. en évitant les questions trop techniques hein, euh, euh, qui nous parviennent aussi parfois, on y répondra dans un second temps, je pense, euh, l'ensemble de ce que vous avez présenté, finalement, modifie euh, l'acquisition de compétences à la fois euh, des élèves, des étudiants, mais aussi euh, des enseignants et des accompagnateurs. C'est euh, à la fois plus d'autonomie, à la fois plus euh, euh, on sort du cadre formel pour y revenir. Euh, comment vous voyez euh, en tant qu'expert eh et euh, entrepreneur ou promoteur d'un certain nombre de solutions ces nouvelles compétences qui sont embarquées finalement euh, dans les solutions que vous proposez alors peut-être euh, euh, Colin dans un premier temps et puis euh, Eric et Lou ensuite. Oui, alors c'est un peu pour ça que j'avais mis en avant qu'il y avait trois euh, qu'il y avait trois interfaces pour nous. C'est-à-dire que quelque part, les solutions ou la raison de, de rendre plus fluide la circulation de l'information de type éducative, elle obéit à plein de publics différents. Ça peut être un public individuel, le, effectivement, le « lifelong learner », la personne qui, est, qui a envie de continuer à apprendre à 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui n'est pas obligé de s'inscrire quelque part. Donc ça ça, c'est un public, ça c'est très bien. Euh, on a euh, aussi les universités elles-mêmes, et c'est pour ça qu'on a essayé de faire des choses à l'intérieur de Moodle, pour que ben, dans, euh, dans les outils que les institutions ou les écoles vont utiliser, eh ben, elles puissent là aussi euh, proposer des accès à des choses dans des cadres qui seront, on va dire, on va dire pédagogiquement recontrôlés par les enseignants. Euh, et puis enfin, eh ben, il y a plein d'autres idées, et c'est pour ça qu'on a développé des API, c'est pour que des gens qui arriveraient avec des idées de nouveaux produit, mais pourrait effectivement se dire, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est la data, la data enrichie par l'IA, qu'est-ce que je pourrais bien en faire D'accord, donc à la fois de nouvelles compétences, mais aussi une revisite des intentions pédagogiques euh, rendues nécessaires. Oui, là en tant qu'enseignant, par exemple, je suis en train d'essayer en ce moment l'outil Moodle et ce que je propose à mes étudiants, ben, c'est de s'appuyer les uns sur les autres pour utiliser un moteur de recherche partagé, c'est-à-dire que quand un étudiant trouve une ressource et qu'il la trouve intéressante, le reste du groupe va aussi la trouver, voir que quelqu'un l'a trouvé intéressante et donc la ressource va un petit peu monter en popularité et donc il y a des ressources qui peuvent accompagner le cours ben, les étudiants sont finalement en train de, de, de créer cette recommandation entre eux. Voilà. Donc, ça donne des nouveaux scénarios pédagogiques. Merci Colin. Est-ce que Eric ou Lou, vous souhaitez, sur cette question des compétences et puis de la transformation des comportements pédagogiques, voire des programmes, puisque c'est aussi une question qui se pose, est-ce que les programmes s'adaptent à ces solutions, à ces nouvelles façons d'accéder de, de, au savoir et, et de le traiter Est-ce qu'une intervention de, de l'un ou de l'autre euh, ben je peux commencer éventuellement. Euh, au, au, au CRI, en fait, on essaye vraiment d'avoir de, de, des programmes où les étudiants sont acteurs de la construction du programme pédagogique. Euh, donc c'est au-delà de l'IA, hein, c'est dans l'ADN de, de, de nos programmes pédagogiques. Donc du coup, à la fois dans le partage de ressources, comme exactement comme le mentionnait euh, Colline, euh, que, que les ressources les plus populaires, les plus efficaces, elles, elles remontent et elles soient partagées et là, euh, des outils comme WeLearn, ça peut clairement aider, là, aider ça à une échelle beaucoup plus large, puisqu'on n'est pas limité juste à son petit groupe d'apprenants euh, local, mais euh, aussi à construire les objectifs du cours, voire à choisir des intervenants euh, eux-mêmes. Donc, donc ça, c'est euh, une chose qu'on essaye de faire. Alors, euh, l'IA, pour l'instant, elle n'intervient pas tellement dans ce processus-là. Là où elle peut intervenir de manière intéressante, c'est euh, euh, aussi, par exemple, dans la, la lutte contre le, le décrochage scolaire. Euh, si on a suffisamment de, de data euh, de la participation des élèves de, des interactions qu'ils ont avec des outils numériques on peut anticiper avec de, euh, de l'UA les élèves qui sont le plus en danger par exemple donc euh, ça fait partie des, des outils que là pour le coup nous on n'expérimente pas mais je sais qu'il y, y a différents acteurs de l'éducation qui travaillent avec ces, ces outils là et euh, typiquement, euh, toujours pareil, plus on a de données, plus, plus ça sera efficace. Quoi. Donc sur des très grosses cohortes, euh, par exemple sur des, des MOOC, etc., on peut très bien prédire euh, quels sont les élèves qui arriveront ou pas euh, très rapidement. En fait. Merci Eric. Est-ce que, Lou, sur cette question, euh, euh, vous souhaitez intervenir euh, bah, Oui, je, je pense que je vais peut-être un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis d'accord que sur la partie... Euh, sur la partie euh, euh, compétences, euh, il y a vraiment le fait de, de, de, de rendre les étudiants actifs et euh, c'est un peu ce que j'ai présenté dans le, dans le projet IMPALA, c'est-à-dire que enfin l'idée c'est un peu de, de, de pouvoir permettre euh, de construire euh, son propre parcours euh, avec euh, la problématique aussi du coup de euh, enfin cette personnalisation qui permet aussi du coup de mieux accompagner et, et, et un peu comme le disait Eric, d'anticiper les, les besoins en prédisant. Et, et par exemple sur la, la problématique d'Impala, c'est pouvoir suivre le parcours individuel de, de, de réflexion, de d'orientation scolaire et euh, et, euh, et proposer des entretiens, des, des rencontres beaucoup plus personnalisées en fonction de de, de ces de, de ces réponses là. Et ensuite, je pense qu'il y a une problématique aussi du coup euh, sur euh, la, la, enfin, une compétence essentielle à acquérir et à développer sur le fait de pouvoir naviguer au sein des ressources et, euh, et d'arriver de, et de, et à identifier finalement quelles sont les bonnes et je trouve que euh, du coup l'enjeu de recréer des micro réseaux euh, apprenants euh, un peu comme mentionné Colin, le fait de le recréer au sein de sa classe parce qu'on sait qu'on va étudier un peu, s'intéresser potentiellement à des sujets similaires et du coup de faire émerger au, au sein d'une classe des, des, des ressources qu'on trouve pertinentes, ça devient vraiment une, une, une, une compétence vitale dans, dans, dans, dans l'environnement d'obésité informationnelle dans lequel on vit. Merci beaucoup Lou. Effectivement, vous pouvez l'obésité informationnelle. Euh, et c'est vrai que ces ressources libres, d'une certaine façon, me semble-t-il, vis-à-vis de vos présentations successives, permettent à la fois d'enrichir les bulles, enfin de d'éclater, de faire éclater les bulles informationnelles ou les bulles euh, Internet bien connues euh, dans les usages sociaux et de, de procurer euh, de nouveaux horizons, de nouvelles façons d'être mis en contact. Et vous, vous avez abordé aussi cette capacité à se centrer sur l'apprenant et à utiliser ces ressources libres et l'intelligence artificielle associée aussi pour... Euh, mieux repérer les besoins et peut-être mieux accompagner, même si sur cette question là il y a encore du, du chemin à, à parcourir, vous l'avez dit également. Euh, ce que je vous propose aussi, c'est euh, on va on va on va checker un petit peu les questions. Euh, une, une intervenante, une, une participante se questionnait, mais vous y avez répondu en partie euh, sur le fait des compétences des élèves les plus en besoin ou des publics les plus en besoin, donc on, on vient aussi d'évoquer cette dimension là. Il y a aussi des questions de rupture technologique que j'aimerais aussi aborder avec vous, en particulier sur la façon dont l'intelligence artificielle dans les ressources libres peut aussi générer de nouveaux contenus. On parle de texte généré, on parle d'images générées. Est ce que sur ces disons technologies avancées, Eric, peut être, vous souhaiterez évoquer l'avenir? Euh, oui, je pense que c'est un sujet vraiment, euh, vraiment intéressant parce qu'on voit une évolution très rapide des, euh, des IA et de la capacité à générer du contenu euh, à la volée. Alors, euh, il y a des choses qui existent déjà depuis pas mal d'années, par exemple des, des exercices qui, sera, qui seraient générés, euh, euh, alors pas par une IA, mais simplement par un, par un programme euh, scripté. Euh, typiquement en maths, en physique, c'est assez, assez simple que chaque élève, par exemple, ait un exercice différent de son voisin. Donc, pour l'évaluation... Euh, c'est assez simple mais euh, aujourd'hui on a des systèmes qui peuvent générer de manière beaucoup plus euh, souple des, euh, des données euh, euh, vraiment intéressantes par exemple on sait qu'on peut générer des images juste avec une description aujourd'hui avec, avec les IA demain on pourra générer une vidéo entière à partir d'une description Là, il y a très récemment des, des progrès vraiment impressionnants qui ont été faits sur certains algorithmes. Je crois que c'est GPT-3. C'est plutôt euh, Lou qui connaîtra mieux que moi et qui pourra en parler après, mais qui permettent de générer des textes, euh, éventuellement même dans, de, dans le style d'un interlocuteur particulier, euh, qui, euh, qui sont extrêmement cohérents. On a aussi des IA qui permettent de générer des résumés, par exemple, ou d'analyser euh, des réponses complexes. Donc, bien sûr, euh, ça reste des, des IA qui ne comprennent pas vraiment de quoi elles parlent, mais en pratique, euh, elles, sont, euh, elles peuvent jouer le rôle de, de, chat, euh, de, de, de professeur de chat euh, très très efficace. Et je pense que là-dessus, on, on a des percées qui vont nous permettre de faire des, des, des outils euh, d'aide à l'auto-apprentissage euh, qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Merci Eric. Colin peut-être sur ces questions-là, puisque vous avez des domaines d'expertise assez proches Oui, enfin sur celui-là, j'en celui étais pas là. Moi j'en étais encore à une idée qui est une idée phare des OER, c'est l'idée de remixer les ressources. D'accord, Un des cinq R, un des cinq droits, on va dire fondamentaux des ressources éducatives libres, c'est qu'un prof peut récupérer différentes ressources et les combiner pour en fabriquer une. Mais enfin, il y a quand même encore un être humain qui fait ce travail de remixage pour pouvoir construire quelque chose avec des petites complexités techniques, des, pour savoir comment faire, etc. Mais qui est quelque chose que tout le monde a envie d'encourager, parce que c'est un peu sain le fait de pouvoir reprendre. Alors maintenant, Eric va plus loin, lui, il est en train de proposer que ce ne soit pas un prof, mais que ce soit un, un algorithme qui remixe, d'une certaine manière. Et je ne l'ai pas regardé comme ça. Je ne euh, mais, mais, pense mais, pas, je dis, je dis juste que ça va être possible. Après, ouais, est-ce que c'est souhaitable, C'est un autre problème. Mais déjà, si on est capable d'aider le prof à remixer, c'est un peu ça le prochain projet qui m'intéresse, c'est de trouver des outils IA pour aider le prof à remixer. parce que pour l'instant, le prof pour remixer, il fait comme nous, on a toujours fait. Il va passer du temps sur le web, il va trouver des, des images ici, des, des bouts de texte là, des vidéos là-bas, et puis c'est un peu long, quoi. Donc, peut-être qu'il y a mieux. Du coup, euh, effectivement... Euh... Euh, poursuivre un petit peu ce, ce, cette disputation universitaire, on va dire. <rire> euh, euh, on voit bien qu'il y a deux directions nouvelles et prometteuses, à la fois la génération euh, de contenus nouveaux, de matériaux euh, nouveaux, et puis euh, euh, l'enrichissement de ces contenus par la notation, le commentaire, le mixte, et euh, deux, deux, deux directions euh, certainement euh, assez fécondes pour euh, le libre, finalement, puisque euh, ça renvoie aussi... Euh, aux standards euh, d'acceptabilité, aux droits d'auteur, euh, aux licences communes, c'est-à-dire qu'on peut euh, enrichir, transformer avec les ressources libres, une ressource existante, l'améliorer, la proposer dans un contexte différent, en faire un autre matériau utile pour un autre public, c'est bien ça dont il est question Mais Oui, c'est exactement ça. Simplement, pour l'instant, on peut le faire manuellement et une des propositions, c'est d'aider... De, de faire travailler les, euh, les gens qui font de l'IA pour, pour se demander de quelle façon est-ce que l'IA peut aider à, à ce que les profs fassent ça plus facilement. ouais mais il euh, y a quand même un côté sur quelque chose qui serait généré ou remanié par une IA, la question du droit d'auteur euh, du contenu ainsi généré se, peut se poser. Hein. Elle se pose pour des œuvres d'art par exemple générées par une IA, mais elle se posera de la même façon pour des exercices de cours qui auraient été générés par une IA mais qui ne sont pas forcément complètement originaux parce qu'elle a pu s'inspirer ou récupérer des morceaux de, de cours ou de, de, qui ne sont pas forcément libres à la base ou sans forcément les, les, les citer. Euh, enfin, je sais pas. Là, je pense que Lou, peut-être, avec euh, ce qu'elle peut voir dans d'autres domaines, ce serait intéressant d'avoir ton, ton retour là-dessus. Sur la partie droit d'auteur Oui, ou une génération euh, automatique de, de, de, de contenu dans des contextes différents de ceux de l'éducation. Oui, euh, j'avoue que nous, pour l'instant, euh, chez, chez data 4 euh, on ne on, on va, on va pas forcément aussi loin sur ces... Euh, sur ces euh, -là, mais, euh, mais sur l'importance de transformer, enrichir, améliorer, enfin, euh, en fait, de produire euh, des, euh, des contenus libres qui puissent être euh, transformés et améliorés euh, par d'autres, c'est vraiment, ça nous parle beaucoup parce que c'est vraiment la base de, de Data for Good. C'est-à-dire que euh, tout le code euh, qu'on produit euh, est open source et euh, est créé dans, dans, dans l'optique euh, d'être euh, amélioré et, et, et, et contribué euh, par d'autres. Et je, je pense, euh, par exemple, à... Pour moi, une des plus grosses réussites sur lesquelles on a travaillé, c'est un projet avec Open Food Facts, qui est le Wikipédia en fait des produits alimentaires, et pour lesquels, enfin, qui est la plus grosse base de données sur les produits alimentaires dans le monde, qui a permis l'émergence de Yuka en France par exemple, et qui est totalement euh, amélioré en permanence et transformé euh, par euh, les utilisateurs et les, les, et les gens qui, qui l'enrichissent euh, au quotidien de données et aussi de, de, nouveaux, de nouveaux algorithmes pour l'avancer. Alors après, j'avoue, je n'ai je, pas d'exemple concret de projets sur lesquels on, on est allé jusqu'à des IA qui généraient euh, même du contenu. Euh, je pense que un des, un des sujets dans lesquels, pour lesquels ça peut mal s'appliquer c'est le fact checking aussi euh, pour euh, vérifier euh, des informations euh, et, euh, et produire un contenu qui soit le plus proche euh, de, de, de la réalité possible et du coup de, de lutter un peu contre les fake news c'est un peu le, le projet le plus proche que je vois aujourd'hui. Merci beaucoup Lou. Euh, sur cette question encore, avant de passer à une, une question d'Isabelle, Isabelle, euh, Isabelle Duchatel sur le sur le RGPD euh, et la protection des données personnelles, sur ce dernier sujet, en fait, euh, il y a aussi un universitaire, c'est Olivier Ledeuf, qui, qui évoque euh, à Bordeaux, je crois. Euh, la nécessaire redocumentarisation des ressources comme euh, le grand phénomène aujourd'hui euh, de, de gestion de, des matériaux et des contenus pour l'enseignement et la formation. Donc, c'est un petit peu cette dimension-là que, que l'IA permet aussi de faciliter. Alors, je pose la question ouverte, hein, évidemment. Soit de faciliter, soit d'éviter D'accord. Autrement dit, avec en fait c'est le le, le le mot caché derrière, c'est le mot des j'ai vu que François Boquet est là, donc je, je m'attends à le voir à écrire dix mille trucs là dessus. Mais le mot caché, c'est les métadonnées. D'accord, c'est-à-dire que euh, effectivement, dans un monde idéal, B, vous avez votre cours et puis c'est accompagné de plein de métadonnées où euh, des gens euh, très sérieux ont donné des choses simples comme le nom, euh, le, le, la longueur, le, euh, la licence, des choses comme ça, mais aussi des choses bien plus compliquées comme euh, le niveau d'entrée, euh, les prérequis nécessaires, les attendus pédagogiques, enfin des, des choses qui, euh, pour les pédagogues, sont très importantes. Donc, aujourd'hui, ces métadonnées sont remplies de façon inégale, ne sont pas utilisées de la même manière selon tous les sites. Et donc, c'est un petit peu un cauchemar et c'est un peu l'endroit le, le, le, où les trucs coincent. Donc, il y a, une, il y a trois options. La première option, c'est de, de faire sans, mais avec beaucoup de bruit. C'est ça le problème. Vous vous retrouvez avec du bruit parce qu'il vous manque cette information. La deuxième option, c'est de, euh, bah, de faire de l'apprentissage, du, du machine learning et de, de l'IA pour essayer de remplir ces fichiers de métadonnées. Mais là aussi, on aura du bruit. Alors, ce qui est acceptable dans d'autres domaines, dans le domaine éducatif, ça embête plus, D'avoir des données bruitées ou d'avoir des métadonnées qui seraient de temps en temps fausses. Et pourtant, bah, c'est un peu le prix de l'IA que d'avoir ça. Et la troisième, euh, troisième option, c'est finalement de s'en passer complètement. C'est un peu ce que nous a appris le deep learning ces dernières années. C'est que c'était peut-être pas la peine d'avoir des grands tableaux de, euh, des, des grands tableaux de, de en fait, tableaux des grands vecteurs avec euh, tous les attributs qu'on avait prévus à l'avance. Mais on laisse la machine, d'une certaine manière, choisir les dimensions dans lesquelles elle voit votre, votre problème. Donc, euh, bah, on ne sait pas très bien aujourd'hui où est-ce qu'on va aller là-dessus. Donc, je ne suis pas très sûr que le l'idée, ça va être à l'arrivée de se retrouver avec justement tout bien redocumenté comme, euh, comme, comme on, on aimerait l'avoir. Euh, là-dessus, là, là euh, nous, on a adopté une approche mixte avec William, par exemple, où euh, on essaie d'extraire un maximum de choses automatiquement par l'IA. Mais comme le dit Colin, euh, on se limite... Ah, on ne va pas euh, sortir 50, 50 champs bien prédéfinis on va juste essayer d'estimer d'une part euh, les concepts abordés par le sujet euh, par, le, par le document et euh, d'autre part euh, le, la le niveau de difficulté et dans les deux cas euh, ensuite c'est l'intelligence collective qui va corriger ces datas donc y a une, si une ressource est beaucoup utilisée excusez-moi ah. Pardon. Si ces ressources sont beaucoup utilisées, euh, euh, elles seront forcément remontées plus souvent, et donc les gens euh, verront ce que l'IA a suggéré et pourront euh, l'améliorer. Donc, euh, en mixant l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, on espère que ça sera efficace, mais c'est euh, encore très expérimental. Merci euh, Eric. Euh, je voudrais évoquer et prendre la question effectivement de, du RGPD, et... Euh, de, des protections des données euh, personnelles. Euh, dans, dans cette personnalisation euh, des fonctionnalités permises par euh, l'injonction d'IA dans, dans les solutions d'accompagnement, il y a euh, la gestion, euh, il y a forcément la gestion des, des traces d'apprentissage, hein, en tout cas les traces laissées par euh, les euh, les personnes elles-mêmes, que ce soit pour la consultation des sites, de leurs cours, des traces qui vont de la consultation au temps de consultation. Donc, il y a aussi toutes ces dimensions qui sont pas nécessairement très rigoureuses encore aujourd'hui sur à la fois l'information des publics et puis l'exploitation, l'usage que ces traces permettent de faire au bénéfice souvent des publics eux-mêmes, en tout cas dans l'intention pédagogique. Euh, comment vous, vous, vous, vous êtes alerté vous-même dans vos pratiques ou dans vos projets sur ces questions-là Est-ce que peut-être, Lou, pour commencer sur cette question Vous n'avez pas mis votre micro, Lou Alors, en attendant que Lou puisse rétablir le son, je crois qu'il y a un petit souci. Peut-être euh, euh, Eric Cherel. Euh, oui, oui bah le, le, le problème, effectivement, c'est qu'on a ah, des données personnelles assez assez intrusif, en fait, potentiellement ce que le, le, le système peut savoir sur vous. Si en particulier si on essaye de profiler vraiment chaque apprenant pour savoir euh, où il en est, ce qu'il souhaite apprendre. Là, la question de euh, quelle donnée est publique, qui la possède, euh, qui peut la valoriser, elle est, elle est essentielle. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut vraiment qu'on développe des, des alternatives au, au GAFAM, parce que ce pas des données qu'on peut se permettre de laisser euh, uniquement euh, à la disposition de voilà, Google, Facebook ou Microsoft. Euh, à, donc, on doit à la fois monter des solutions des technologies qui permettent à l'utilisateur de complètement contrôler sa donnée, de manière transparente, idéalement dans des solutions open source. Et puis après, de, de, voilà, de choisir où est-ce qu'ils veulent la diffuser, à qui, comment, est-ce qu'ils est qu veulent la supprimer, est-ce qu'ils veulent éventuellement la monétiser. Ce n'est pas trop dans la philosophie française, mais c est, c est, ça revient beaucoup quand on voit nos collègues américains, par exemple, eux, la data, au-delà de la protéger, ils veulent la monétiser, c'est leur, leur vision des choses. Merci Eric. Est-ce que Lou a oui, retrouvé bon. la parole Excusez-moi, j'arrivais pas à cliquer sur le bouton. Euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le sujet de, de, du RGPD, des données personnelles et de l'éthique dans la data de manière générale, c'est un sujet qui nous parle énormément chez Data for Good et sur lequel ça fait plusieurs plusieurs saisons comportent des projets donc je voulais particulièrement parler de deux projets euh, le premier qui était euh, la, le serment d'Hippocrate des data scientists euh, qui est une espèce de charte que l'on a construite euh, et qui s'adresse à tous euh, les euh, euh, artisans de la donnée de la création des, des, des algorithmes à l'analyse et qui est une sorte de, de, de checklist qui permet à chaque étape de la création de la donnée de se poser les bonnes questions euh, pour, euh, pour savoir si euh, ce qu'on fait est euh, éthique, à qui elle va servir, à qui euh, ces données vont servir, comment elles vont être recueillies, est-ce qu'on a vraiment besoin de les recueillir, euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir des biais dans la manière dont on construit nos algorithmes Donc tous, l'objectif de cette charte, c'est aussi d'être un espèce de guide. Euh, du data scientist au quotidien euh, pour se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième, c'est un projet qu'on porte en, en partenariat avec substra Fondation en ce moment, euh, et dont le but, euh, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, est vraiment de faire émerger un cadre euh, pour, euh, pour élaborer de manière participative et euh, itérative euh, une sorte d'évaluation de la data science responsable et de confiance donc c'est un espèce de référentiel qui est qui est, qui est librement inspiré de de, de, de, de, de méthodologies de labellisation qu'il faut très bien un peu comme B Corp et qui permet à toutes les personnes qui et entreprises qui ont envie de, de, de s'évaluer euh, de euh, d'évaluer euh, les approches euh, qui ont été mises en place. Euh, donc en fait, il y a une trentaine de points d'évaluation qui sont euh, regroupés en, en cinq euh, en cinq sections. Et donc du coup, ça forme ça fournit un score euh, sur 100 points qui permet euh, vraiment euh, de euh, bah, de savoir à quel degré de maturité on est en tant que projet et de pouvoir et du coup de suggérer plein d'améliorations pour faire toujours mieux parce qu'on peut toujours euh, s'améliorer. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, globalement, c'est ça l'approche qu'on a fait d'avoir. Donc, euh, l'idée, c'est que vraiment, en tant que, que nous, euh, data scientists ou, euh, ou, ou acteurs d'un projet, on, on, on doit tous se poser ces questions au quotidien pour, euh, pour euh, aller vers une amélioration des pratiques. Merci Lou. Je vois que François Bocquet a d'ores et déjà mis en ligne dans le chat le serment d'Hippocrate pour data scientist. Euh, Colin peut-être sur cette question. Oui oui oui c'est une super question vachement importante. Donc l'expérience le, euh, de Xagon c'est que ça a été un cauchemar pendant toute la durée du projet ce problème de, de, de RGPD et de respect des données privées. Alors ça n'a pas été un cauchemar parce qu'on s'est retrouvé attaqué. Mais ça a été un cauchemar parce que, euh, quelle que soit notre façon de présenter les choses, il y avait suspicion, d'accord Parce que, clairement, il y avait une activité d'apprentissage qu'on avait envie de s'appuyer sur les pouvoirs publics, sur les universités, sur des intermédiaires pour finalement bah, permettre qu'il y ait du flux, qu'il se passe des choses. Et euh, on a mis très longtemps à comprendre que, bah, en fait, quel, presque quelle que soit la garantie qu'on donnait, eux-mêmes avaient peur que s'il y avait un problème, on puisse leur dire, mais pourquoi est-ce que vous avez signé avec ces gens-là, pourquoi vous avez fait Donc c'est vers la fin du projet qu'on a trouvé un bout de solution, qui est ce que j'ai raconté tout à l'heure avec euh, deux bouts de solution. Le premier bout de solution, c'est si vous avez vu l'IA que moi j'ai présenté, presque tout était en fait lié au contenu. C'est-à-dire, on prenait le contenu et l'IA était faite en amont, au moment où on récupérait la data pour pouvoir ben, finalement travailler sur le contenu là où donc le problème ne se pose pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec Moodle. Donc avec Moodle, l'avantage de Moodle, c'est que c'est une plateforme qui est gérée par l'université ou par l'école, qui d'une certaine manière sert de pare-feu. C'est-à-dire que certes, il y a de, des traces qui sont faites, mais qui sont les traces que fait l'université de toute façon, et donc qui restent à l'intérieur de l'université. Et donc, en utilisant un outil Moodle, on peut clairement expliquer que les seules datas qui sont en train de sortir du Moodle pour aller vers finalement la grande application XSYNGON qui fait les recommandations, ne sont plus des datas d'utilisateurs, mais des datas d'usage. C'est-à-dire qu'on sait qu'un groupe a regardé telle vidéo. Par contre, on ne sait absolument pas qui dans le groupe. Et comme s'il s'agit de faire une recommandation pour le groupe, ben, ça suffit pour faire une recommandation de qualité. Donc, on réussit à monter d'un cran le, le, le problème, en train de dire, bon, ben, finalement, on fait de la modélisation de groupe et non pas des modélisations d'utilisateurs. De, et de même, on ne reçoit d'aucune façon, ni par système de coquille ni autre chose, des datas mais le problème est au moins autant psychologique que juridique. C'est-à-dire, qu Il faut aussi convaincre les gens qu'on est en train de faire les choses très sérieusement et ce n'est pas si facile que ça. Merci Colin, je, je, je citerai volontiers une anecdote qui n'en est pas une, mais enfin notre problématique à l'Institut des Hautes Études d'Éducation et de la Formation, où nous formons des cadres et où nous utilisons une plateforme Moodle qui s'appelle Magister. et effectivement notre problématique c'est bien de qualifier les données de groupe, de manière à vérifier la qualité des contenus et des dispositifs de formation qu'on leur propose. Mais effectivement, nous sommes, nous en sommes également euh, au, à l'intersection, au moment un peu clé, où nous souhaiterions plus personnaliser la proposition de formation et là aller plus vers l'individu, et donc on est vraiment à cette, à cette limite à la fois éthique et à cette limite éthique et technique de, de ces solutions. Euh, J'ai je, je, envie de proposer à, à, François, à François Bocquet, qui est très actif sur le chat, éventuellement de, de monter sur scène puisqu'il est en train de, de constituer un petit abécédaire de ce webinaire en essayant d'identifier des mots-clés. Donc, euh, si François en est d'accord, je vais, je vais vous inviter sur, sur scène pour partager avec nous ce moment-là. Euh, donc, je procède à votre invitation. Ah, euh, non, je ne peux pas vous inviter à monter sur scène, visiblement. Peut-être qu'un membre de l'équipe peut tenter cette, cette manipulation directement par le chat. Euh, non, je ne peux pas. En tout cas, euh, sachez que François Boquet euh, euh, s'évertue à trouver les mots-clés de ce webinaire. Donc, euh, il a il a déjà proposé un certain nombre de mots-clés, euh, dialogue, médiation, euh, euh, indexation, cartographie. Donc, euh, ah, il se prépare à monter sur scène visiblement, donc euh, il va nous rejoindre. Mais donc, il faut que lui-même euh, fasse euh, le geste d'aller, je crois, dans la petite oui. flèche à droite. C'est ça, voilà. j'ai fait la pré-invitation, il faut qu'il qu confirme. vous <rire> aussi. Voilà, bien entendu. Parfaitement. Oui. Ben, bon. Ce que je vous propose, euh, François, c'est d'évoquer ben, un petit peu les, euh, les, les termes un petit peu euh, emblématiques que vous avez commencé à lister dans, dans le chat et euh, donner un petit peu vos sentiments et votre sentiment sur l'ensemble de, de ces remarques. Ah, on a perdu la connexion. On a perdu la connexion, donc on essaiera… Vous avez perdu, là. On vous voit. On ne vous voit pas, on vous entend, pardon. Ah bon ah, non, oui, c'est le principal. Euh, oui, donc, ben, j'ai essayé de repérer dans les différents blocs euh, ce qui a été proposé. Euh, donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent gérer tout ce qui est indexation, traduction, catégorisation. Donc là, c'est ce qui relève de... On a perdu le son à nouveau, François. Euh, on va Et la faire... préparation... Avec de puis ensuite, il y a Est ce qu'il y a. Non, c'est très haché. Bon, mais ça va être trop compliqué. Bon, merci en tout cas de cette tentative. Euh... Ok, alors pour moi, parce que je n'ai pas de... Et puis, on va, reprendre, on va reprendre le cours de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. Euh, peut-être en prenant quelques dernières questions, s'il y en a, et en laissant le, le, mot, le mot un peu synthèse à, à nos intervenants. Donc je vérifie euh, les questions. Pas de nouvelles questions à cette heure. Donc euh, bah, ce que je vous propose, c'est euh, peut-être un peu euh, le mot euh, de la fin, très intermédiaire évidemment, puisque ces technologies sont, euh, euh, sont en cours de, de déploiement et euh, intéressent un petit peu tous les acteurs de l'information, de l'orientation, de l'éducation générale et de la en particulier, me semble-t-il. J'étais juste avant ce webinaire sur un autre webinaire avec une avocate spécialisée sur les légal Tech, donc sur la manière dont effectivement les univers juridiques s'emparent aussi de ces possibilités pour fluidifier un certain nombre de process ou apporter de l'aide à la décision ou de l'anticipation juridictionnelle. Donc ça bouge aussi beaucoup de ce côté-là. Euh, sur les ressources libres, euh, si vous aviez euh, un espoir, euh, une ambition, euh, un rêve même euh, euh, à formuler, lequel serait-il pour les deux, trois années qui viennent euh, sans ordre d'apparition hein, Ça peut être Lou, euh, Eric ou Colin. Allez, la baguette magique, le rêve, ce serait lequel Bon, alors je me lance. Moi, qu'on soit, qu soit plus nombreux du côté des chercheurs, donc des chercheurs en IA, je ne dis pas que les autres ne sont pas le bienvenu, à travailler là-dessus. Donc, il fut un temps où ce n'était pas possible. Vous disiez aux gens, venez, faites travailler là-dessus. Ce n'était pas possible parce que le prix, le ticket d'entrée, c'est euh, pour faire de l'IA, c'est les datas et le ticket d'entrée était trop cher. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est beaucoup moins cher. Alors, les data utilisateurs sous ticket d'entrée continuent à être très chers, c'est ce dont on vient de discuter aujourd'hui, et pour cause, D'accord. donc il n'y a pas comme ça des... des, des enfin, c'est compliqué d'aller trouver des, des jeux de données qui vont vous permettre de faire ce que vous voulez. Par contre, le ticket d'entrée sur les ressources commence à être abordable et donc des équipes qui font de l'IA pourraient passer du temps là-dessus, c'est des jolis problèmes de NLP, de système de recommandation, d'alignement, de, enfin toutes sortes de choses. Voilà, qu'on soit plus nombreux. Merci, hum, Nicolas. Ben Alors, moi, à nous. Ouais. Euh, moi, je dirais euh, que nous, ce qu'on aimerait beaucoup faire, c'est euh, développer plus de partenariats avec euh, des acteurs euh, diversifiés, c'est-à-dire euh, euh, travailler justement avec des chercheurs, avec euh, des gens du terrain, en fait, euh, être beaucoup plus un... un un centre de, de, de, de, de rencontre entre des acteurs très diversifiés, plus ou moins éloignés de ces problématiques-là, pour pouvoir euh, vraiment mélanger du terrain avec de la recherche et des, euh, et des gens qui ont des compétences très techniques, pousse, très poussées, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de, de proposer des solutions qui répondent le mieux euh, aux, besoins, euh, aux besoins actuels et métiers euh, de, de, des, des étudiants et des professeurs. Merci Lou. Eric, le mot de la fin euh, oui, oh, quelle responsabilité non, moi, Je dirais que ce qui est intéressant, c'est de, au-delà d'utiliser l'IA, c'est vraiment l'approche Centaure, où on n'est euh, pas uniquement euh, humain et pas uniquement euh, IA, mais où on mélange, on mélange les deux. Et euh, ça, au CRI, on, on, on y croit pas mal. Euh, et si on revient sur les ressources éducatives libres en tant que telles, euh, on peut imaginer que euh, pour les promouvoir, eh bien, si on voit émerger des ressources qui sont vus comme les plus efficaces, soit par l'IA, soit par l'intelligence collective, pour apprendre, euh, qu'on puisse promouvoir ces ressources en tant que ressources éducatives libres. Euh, imaginons qu'au ministère, euh, tous les ans, on, on aille chercher les, les 20 producteurs de ressources qui ont, qui ont finalement été les plus reconnus par les apprenants eux-mêmes et par les profs, à l'échelon national ou international, ben, pourquoi pas ne pas euh, récompenser financièrement ceux qui produit ces ressources-là pour les rendre libres et les, et les promouvoir euh, comme ressources libres à, à l'échelle, l'échelle globale. Donc, ça, c'est, ça sera aussi une façon de, de dépasser le côté je fais de la ressource libre sur mon temps libre parce que je, parce que je suis engagé personnellement. Euh, mais il faudrait que ce soit une vraie reconnaissance, euh, euh, dans, dans, son travail, euh, et éventuellement financière si c'est des, des non-académiques qui produisent la, la ressource. Merci, merci à vous trois. Donc en résumé, hein, les, les rêves et les, les, les ambitions pour un avenir proche pour chacun d'entre vous, c'est d'abord plus de chercheurs et plus d'enseignants, chercheurs intéressés à, à ces thématiques-là ou sur ces thématiques-là, ce que nous disait Colin. Euh, Lou évoque euh, la nécessité de travailler euh, en partage, donc avec des focus groupes, avec des associations multimétiers, en associant euh, le terrain et les acteurs pour pour le développement des solutions. Et, et Eric euh, évoque finalement le pragmatisme que l'État, la nation euh, et les citoyens en général euh, pourraient euh, adopter en, en reconnaissant, en valorisant les ressources de qualité et en essayant de, ben, de, de travailler avec euh, ces univers euh, euh, enrichis et ses auteurs enrichis autour de ces ressources éducatives ouvertes et libres. Écoutez, merci à vous tous, merci à Eric Chérel, merci à Colin De Gara, merci à Lou d'avoir participé à ce webinaire. Je propose de d'y mettre un terme. Évidemment, les échanges seront maintenus et un certain nombre d'échanges de, de, d'informations se sont déjà tenus dans le chat et je suis à peu près certain que, et Colin, et nous et Eric seront disponibles pour partager avec vous, si vous le souhaitez, plus d'informations sur les chartes, sur les méthodologies techniques, etc. Et, et je vous souhaite une belle journée, euh, et peut-être à nouveau dans d'autres webinaires de cette session francophone, euh, aujourd'hui ou demain. Donc, merci à vous trois, merci aux participants, et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Nicolas Merci, pour bien, euh, la modération, c'est très, très efficace. C <rire> très Merci. Merci à vous au revoir. et à très bientôt. Putain. Je, peux fermer. Donc, je suppose que le webinaire est coupé. On suppose, on ne sait pas si on ne dit pas des bêtises maintenant. Il reste 20 il personnes connectées. Ne dites pas n'importe quoi. <rire> bon. Bon. Très bien. Je euh, euh, n'ai euh, pas la main pour le terminer. Euh... C'est la petite voilà. croix qu'il faut enlever là-bas, la croix à droite, je crois. Pim. Ah non, Maintenant, je vois, je ne fais rien du tout. Voilà, tu dé tu as déconnecté. <rire> C'est bon.